Bienvenue au Centre des Ressources Documentaires de Rangueil, que l'on surnomme CRDoc. Le CRDoc regroupe les 5 départements du site Rangueil. Je suis Nicolas, je suis étudiant et je vais te faire découvrir le CRDoc. Le CRDoc est ouvert de 9h à 19h dès lundi au vendredi. Ici, tu peux rendre et tu peux emprunter des ouvrages au moment où tu seras inscrit à l'université. Je vais te faire découvrir euh, le site. Tout d'abord l'espace revu où nous avons euh, 70 revues. Nous avons également des journaux que tu peux emprunter ou consulter sur place. On t'apprendra également à avoir accès aux euh, ressources euh, numériques, aux plateformes numériques, pour avoir accès aux revues euh, revues électroniques. Nous avons également une salle de groupe à laquelle tu pourras avoir accès, bien évidemment sur inscription. Au CRDO, qui est également un espace de travail informatique où tu trouveras 14 ordinateurs à peu près qui te permettront d'accéder sur internet et puis également on sache que tu pourras envoyer tes impressions depuis les ordinateurs puisque les ordinateurs sont connectés à l'espace impression. Si par hasard tu as ton ordinateur sur toi, sache que tu peux accéder à la wifi du site. Et voilà, nous sommes également à l'accueil, où il y aura toujours quelqu'un, le personnel, qui est prêt à répondre à tes questions, qui est prêt à t'aider avec tes, tes recherches documentaires. Tu, tu pourras également trouver euh, des, les services de chat où le personnel pourra répondre à tes questions. Voilà finalement l'espace de travail, Donc, tu pourras trouver dix mille ouvrages que tu pourras accéder euh, sur place ou euh, tu pourras emprunter. Sache également qu'on t'apprendra à avoir accès aux euh, ressources euh, numériques, c'est-à-dire aux livres numériques auxquels la bibliothèque est abonnée. Et si tu veux venir te détendre entre deux cours, tu vas pouvoir euh, avoir accès l'espace manga et littérature. Tu peux, tu peux venir te détendre en lisant des mangas ou des romans dans cet espace dédié. Le Sœur doc compte également avec une collection de DVD. Voilà, tu peux en emprunter deux pour 7 jours. Finalement, à côté de l'espace DVD, nous avons l'espace. Impression où tu peux venir récupérer les impressions que tu auras lancées ou faire des photocopies avec une carte dédiée que tu auras achetée euh, auparavant. Voilà, tu sais tout, tu sers donc Ringueil. Euh, nous espérons que tu vas pouvoir venir profiter de cet endroit, c'est un endroit calme pour étudier, tu peux venir travailler en groupe ou individuellement, Sache également que c'est un endroit où des fois il peut y avoir des animations ou des expositions parce que la bibliothèque c'est un endroit de vie, je te rappelle également que ici tu pourras emprunter autant de bouquins que tu veux pour une durée de deux semaines, à très bientôt au CRDoc.